Arrête le syndrome de la carotte Est-ce que tu es un âne ou une ânesse J'ai découvert dernièrement le syndrome de la carotte. Tu sais ce que c'est le syndrome de la carotte Le syndrome de la carotte, on le développe durant notre plus tendre enfance à l'école. À notre école, notre étant en école. Tu connais ce dessin où un âne avance Et pour le faire avancer, le monsieur, qui assure l'âne, bien sûr, il ne fait pas trop d'efforts, tire un fil avec une carotte au bout. Et qu'est-ce qu'il se passerait si l'âne mangeait la carotte Je te le donne en mille, il arrêterait d'avancer et toi, qu'est-ce qu'on t'apprend durant toutes ces années à l'école À quoi on te conditionne À avancer pour manger la carotte. Et que se passe-t-il quand tu manges la carotte eh Tu arrêtes d'avancer. Le principe du conditionnement de la société sur nous est exactement le même. On t'apprend à travailler d'arrache-pied pour une carotte. La carotte, pour nous humains, c'est la note, c'est le passé de classe, c'est le bac, c'est les examens, c'est même l'entrée à l'université pour les plus studieux. C'est le salaire quand on est employé, c'est l'objectif, n'importe quel objectif. Et donc, quel effet ça a sur nous de nous conditionner à faire ça pendant 15 ans à 20 ans, à l'âge où on se construit, où on construit notre façon de penser, où on construit notre façon d'agir, les années où on se conditionne le plus, celles qui vont déterminer toute notre vie parce que notre cerveau sera conditionné par la suite à agir de cette façon. Une fois qu'on a mangé la carotte, on ne fait plus déflorer, on se relâche tous. Ça s'appelle les vacances. Ok, ça s'appelle les vacances. Oui, mais quand tu te donnes un objectif, atteindre un poids idéal par exemple, un objectif stressant, hein, parce qu'on a été éduqué comme ça, l'objectif est stressant. Ça peut être atteindre un poids, un poids idéal, avoir le physique de tes rêves, et ça peut être aussi gagner une certaine somme d'argent, atteindre un certain chiffre d'affaires, un poste, responsabilité, ça peut être être président. N'importe quel objectif stressant dans ta vie. Même se mettre en couple, se marier. Qu'est-ce qu'il se passe une fois que tu as atteint ton objectif Tu as tellement stressé de travailler pour l'avoir, même être président d'un public, hein, c'est un objectif stressant, tu m'étonnes. Une fois que tu l'as atteint, tu t'es frustré, stressé, que c'est facile à ce moment-là Tu te relâches, tu te mets en mode « vacances ». En fait, d'abord, tu as peur du relâchement, puis tu reviens à toi-même et tu te relâches. Et tu te mets en mode de vacances. S'il s'agit de poids, de surpoids, tu regrossis à cause de ce syndrome de la carotte. S'il s'agit de boulot, tu te relâches. S'il s'agit de coupe, tu commences à te laisser aller, tu fais moins d'efforts. D'ailleurs, souvent, au bout d'un an ou deux, etc. Enfin, tu as compris l'idée. quoi. Alors, j'ai trouvé la solution à ce syndrome parce que personnellement, j'avais ce syndrome et que je me suis rendu compte que c'est ce syndrome dont personne ne parle qui est à la base de l'échec. Alors, je déteste ce mot échec. Clairement, mais clairement, ça nous met en situation d'échec. Moi, personnellement, je remplace le mot échec par leçon, car je remercie toujours d'avoir reçu une leçon qui m'a permis d'évoluer, de me protéger, de me renforcer. Donc, c'est quand même vachement sympa, surtout que c'est grâce aux leçons que l'humanité a évolué. De la même manière qu'il y a des problèmes et des frustrations et que c'est grâce à tout ça qu'on évolue. Mais je vais quand même prendre le mot échec parce que là, dans ce cas précis, c'est vraiment comme ça qu'on le ressent à ce moment-là. Quand tu as fait tous les efforts pour atteindre ton objectif, que ça a été très difficile pour toi et que par la suite, tu te retrouves face à l'échec cuisant de tout relâcher et de ne même pas comprendre toi-même pourquoi tu fais une telle chose, pourquoi tu te torpilles toi-même alors que tu étais tellement heureux d'atteindre ton objectif. C'est hyper, hyper difficile à vivre. Et quand tu en parles, que ce soit à des professionnels ou à des amis, personne ne te comprend. Tu te sens juste faible et en situation d'échec. Puis on te dira, mais avec tous les efforts que tu as faits, avec tous les efforts que tu as fait pour atteindre ton objectif, ben bah ouais, et toi tu ne sais même pas quoi répondre, parce que même toi, tu ne comprends pas. Et bien, bah, c'est le conditionnement de ton esprit depuis ta plus tendre enfance, tous les jours pendant plus de 15 ans. Et par la suite, tu continues tout le temps à agir de cette manière. La seule solution au syndrome de la carotte, tu sais ce que c'est Écoute, mets sur pause et réfléchis et dis-moi en commentaire, d'après toi, comment peut-on arrêter ce syndrome C'est plus simple que tu ne penses. Tu as répondu Allez, sérieux, fais l'exercice, tu as répondu Bien tout simplement... En apprenant à faire les choses pour le plaisir de les faire au présent, le plaisir à l'action, ici et maintenant. Faire les choses pour le plaisir de les faire et non pas pour la note, non pas pour le jugement, non pas par peur de la punition ou pour la récompense. D'accord, l'idée est simple, mais c'est vrai que la pratique est peut-être un petit peu plus compliquée. Mais apprendre une leçon pour le plaisir de l'apprentissage de cette leçon et non pas pour avoir une bonne note, c'est extraordinaire. C'est réellement épanouissant et enrichissant. Si tu fais un sport que tu n'aimes, que tu aimes pour le plaisir de le faire, pas pour un objectif, pas en t'imposant un stress d'objectif parce que le stress d'objectif c'est mauvais. D'abord, le stress d'objectif il te stresse. Ensuite, il peut te paralyser, te figer parce que... Des fois, tu es tellement stressé que tu te retrouves paralysé. Et là, tu te retrouves devant deux manières de réagir. Ou tu te relâches complètement et tu procrastines. Et même la procrastination intelligente est due au stress. La procrastination intelligente, moi je suis reine pour ça, hein Enfin, je l'étais. C'est le fait de t'occuper de tout sauf de ton objectif. Du coup, personne, même pas toi, ne peut te reprocher de rien faire. Puisque tu es actif, mais pas du tout efficace pour, efficace pour atteindre ton objectif. Tu arrives à t'embrouiller toi-même. Tu t'arnaques. Moi, je suis une bombe en procrastination intelligente. Ou tu agis, mais tu te fais tellement violence que tu ne pourras pas tenir sur du long terme. Et une fois arrivé, tu relâches tout. Ce stress n'a rien de bon. En revanche, si tu agis pour le plaisir de l'action, il n'y a pas de raison que tu t'arrêtes. Tu te donneras à fond pour le plaisir ici et maintenant. Et même quand tu feras une pause... Ce que tu aimes faire te manquera. Par contre, tu dois réfléchir à ce que tu aimes. Par exemple, tu veux te mettre à faire du sport. On est juste avant l'été, tu as envie de reprendre ton corps en main, c'est plutôt sympa, c'est plutôt positif comme décision. Tu te mets au jogging, c'est très à la mode, mais en fait c'est vrai que c'est le sport le plus accessible. Quand tu es tout seul, face à toi-même, tu prends tes tennis, tu sors et tu cours. Mais si tu détestes le jogging, moi sérieusement, ça me saoule de courir. Et que tu préfères les sports de combat ou la danse ou jouer avec un ballon, soit, soit grand bien te fasse, fais ce que tu aimes. J'espère que tu as bien compris le syndrome de la carotte parce que on nous a conditionné depuis notre plus tendre enfance et ce depuis des générations. Et pourtant, on n'entend pas vraiment parler. Moi, j'en ai pas vraiment entendu parler. Et ça rend totalement incompréhensible le fait d'atteindre ton objectif et de se relâcher alors qu'on a quand même donner beaucoup de nous-mêmes et beaucoup de notre personne pour y arriver. L'idée, c'est qu'en mettant un nom sur ce syndrome, d'abord, tu te rends compte que c'est très commun et que tu n'es pas du tout plus faible que les autres. Et en plus, ça le rend palpable, concret. Et ça te permet, ça nous permet, parce que je viens vraiment d'avoir ce déclic, ça nous permet de comprendre et de pouvoir travailler dessus. Parce que comprendre un problème, c'est déjà la moitié du chemin pour le solutionner. J'espère que ce scoop t'aidera à évoluer, surtout à ne plus agir de la même façon, tu sais, objectif relâché, objectif relâché, ou même relâché avant même d'atteindre ton objectif. Puisque parfois la carotte est juste impossible à atteindre, la carotte d'un âne en l'allumait de telle manière qu'il ne doit jamais l'atteindre pour le faire avancer. Du coup il avance. Donc tu imagines l'échec, il est sans arrêt en situation d'échec. C'est un cycle infernal. Et il est temps de casser ce cycle. Et ça commence maintenant à réfléchir et à méditer. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt genre euh, procrastination, procrastination intelligente ou grignotage, où tu vas au bout de tes objectifs mais tu relâches tout après les avoir atteints. Partage avec la communauté, on pourra commencer à travailler ensemble pour nous dépasser ensemble. Et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très très belle journée pleine de lumière et de spirituel. A très bientôt et ciao, ciao